Salut, c'est Antoine Chanter avec le diaphragme On va parler de ce sujet tout de suite, mais juste avant, n'oublie pas de cliquer juste en dessous, tu as une formation offerte 30 jours de cours pour apprendre à bien chanter, tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et chanteurs qui se sont inscrits à cette formation et qui en sont plutôt très satisfaits.